Alors de ce côté-là, en fait, on a, comme on l'avait annoncé, hein, il y a deux phases de travaux. Donc la première phase est commencée et une partie de cette première phase est livrée. Donc la livraison aujourd'hui concerne cette voie bus qui permettra aux bus de circuler de façon totalement sécurisée, hors circulation et euh, embarquer les, les passagers à cet endroit-là. Donc on est dessus. C'est la première partie des travaux. Donc ça a nécessité un réaménagement en façade de la RN1. Surtout, comme le disait le président, la nouvelle bretelle qui va permettre de sortir directement de la voie verte après le pont et de prendre la direction de Bastère, donc ce qui évite de passer par le giratoire pour faire trois quarts de tour, donc ce qui décharge un peu le giratoire, donc doit participer à la fluidité et au meilleur fonctionnement du giratoire. Donc ça, c'est la partie de travaux qui est livrée aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est à un coût d'un million cinq avec environ euh, la moitié de réaliser et de livrer. Euh, sur la deuxième partie dont je vous ai parlé avec le cadre, etc., euh, il faudra rajouter 2 millions et euh, en face euh, c'est un petit peu plus cher. Les estimations ne sont pas terminées mais euh, comme on est sur une très grande section puisque vous avez au moins 300 ou 400 mètres à aménager donc là ce sera un, un coût un peu plus élevé de l'ordre probablement de, de, de 6 millions d'euros. On a eu une très grosse réunion avec tous les techniciens de de la région et route de Guadeloupe, où nous avons fait le tour de tous les gros travaux de désenclavement qui doivent se faire sur euh, la Guadeloupe, notamment la deux fois deux voies du pont de Beau Soleil à Brifort, le pont de euh, la Boucan. où nous allons passer à deux fois une voie, mais avec une attente pour passer à deux fois deux voies s'il y a des constructions. Nous avons aussi le désenclavement derrière l'armée, euh, où les études sont lancées, pour pouvoir fluidifier un peu euh, cette route de, de la Jarre, mais surtout ce qui permettra de désenclaver Bembridge et du gazon parce que tous ceux qui sortent de Jarry, qui se rendent à Morne-à-l'eau, au Moule sont obligés pas, de passer par du gazon ou euh, Bembridge donc là pourront un carrément revenir sur derrière l'armée et prendre le pont de l'Alliance. Nous avons aussi euh, l'embouteillage au niveau de Mornalo que nous avons euh, regardé. Et tout cela est en train d'être chiffré actuellement, parce que je ne voudrais pas qu'on dise chez nous, il y a Là maintenant, je suis sur le terrain et il faut qu'on fasse le travail. Et le désenclavement de la Guadeloupe contribue aussi à l'économie du pays. Mais actuellement, la prochaine étape, c'est surtout les enrobés sur tout le territoire, notamment la côte sur le vent, les marchés sont lancés, c'est au Petit-Bourg aussi. Le giratoire du Moule où il va avoir la construction de la, du centre à la sautérapie de, de la, la baie, -qui, la baie de, du Moule. Royal qui de la baie du Moule. Et actuellement, il faut le savoir que nos entreprises sont sur le terrain, sont en train de travailler, sont en train de, on vient de finir le pont de Pointe-Noire et actuellement l'enrobé après Pointe-Noire et aussi les travaux que nous allons lancer tout de suite parce que ce matin je me suis rendu à la Soufrière, il y avait plus de 300 touristes là, pas des toilettes pour les touristes, il y, pas, il y a une maison qui est fermée, pas de restauration, pas de, comment dire ça, de petit musée pour parler de la Soufrière. Nous sommes sortis aussi euh, au Chute du Carbé, où j'ai demandé à la prochaine commission permanente que nous puissions accompagner le parc national, le département, à pouvoir aménager les sentiers, et 200 000 euros euh, euh, nous avons la possibilité par le FEADER de les accompagner, le directeur M. Denis Céleste avec nous. D'ici les 20 jours, nous allons prendre une délibération pour accompagner le parc, pour améliorer la, les sentiers de Chute du Carbet et de la Soufrière, surtout les parkings, pour pouvoir augmenter le nombre de touristes et accroître aussi l'économie du pays. L'économie n'est pas seulement injecter de l'argent au niveau des entreprises, mais c'est aussi faire venir plus de touristes. Nous voulons atteindre les 1 million. On a la possibilité de le faire, mais pour le faire, il faut être sur le terrain. Écoutez, je suis entièrement satisfaite. Je crois que c'est une réalisation qui était tant attendue, à la fois par les Guadeloupéens, mais aussi, d'une manière générale, par les BEMA aussi. Aujourd'hui, euh, cette portion de route qui se trouve sur mon territoire est donc désenclavée. Hein. Et il faut savoir que la région a aussi prévu d'autres travaux, hein, notamment du côté de, de, de Fonsaraï, vers l'Europoint qui conduit euh, vers l'Alliance. Et donc, euh, il faut savoir également que nous avons un très bel accompagnement en matière d'infrastructure et le désenclavement de la Guadeloupe d'une manière générale, et notamment de Bémao, eh bien, est très attendu. Donc je ne peux que féliciter le président de région hein, pour cette belle réalisation, féliciter toute l'équipe et surtout féliciter tous ceux qui ont travaillé sur euh, ce chantier-là, parce que vous avez vu, hein, ça a été très vite, malgré la pluie, malgré le temps, euh, le calendrier, les agendas sont tenus, sont pratiquement respectés. Et ça, je trouve que c'est du très beau bon travail. Donc, félicitations au président de région et toute son équipe du Conseil régional. Surtout, un grand bravo aussi à toute cette équipe de professionnels qui ont travaillé sur cet ouvrage.